Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cher Père Céleste, cher Père d'amour, nous venons devant toi avec des cœurs légers. Car tu nous donnes à nouveau l'occasion d'être ensemble encore une occasion de te louer de te glorifier combien tu es grand combien tu es fort combien tu aimes ta création nous ressentons à tout moment ton amour ton aide ta main paternelle ta connaissance dépasse ce que nous pouvons comprendre ou vivre ou connaître. Tu es toujours là, cher Père Céleste, tu, tu, tu ne nous as jamais abandonnés, et même à travers ces moments, tu ne nous abandonnes pas, et de ce fait, nous avons l'assurance que dans l'avenir, tu ne nous abandonnes jamais, ensemble en communauté, nous avons cette occasion de te dire merci. Car tu nous aimes et tu nous as aimé. Tu réponds à nos suppliques. Tu es là même quand on a oublié de prier. Tu, tu couvres tes serviteurs, tes servantes. Tu es là pour le plus grand, le plus petit. Tu exauces nos Prière, tu adresses nos soucis. Osali Koyo ko yo kalosamba nabiso, oza li ko pesabi anonabitingi sinabiso. Fais de nous tes enfants. banana yo. Et je pèse là, tu nous mets sur ce chemin. Et nous en sommes reconnaissants pour tout. Et nous apportons cette reconnaissance devant l'hôtel ici. Nous sommes en communauté. À travers des kilomètres et les ondes. Pour te dire merci à travers aussi nos paroles mais avec nos actions de grâce avec nos actions ce que nous pouvons faire aussi pour ton œuvre. ce n'est que par amour car tu nous as aimé en premier lieu merci pour nos frères et nos sœurs pour l'aide que nous nous donnent dans la maladie et dans la peine. Nous avons sept occasions à nouveau de prier l'un pour l'autre. Pour prier pour ceux qui ont oublié de prier. Pour prier pour ceux qui prennent soin de nous. Priez pour ce pays et les autorités. Pour priez pour ceux qui ont perdu un bien-aimé pour consolation et force. Tu connais les besoins des uns et des autres. Ceux qui sont dans le chômage et dans la peine, pour assurer leur pain quotidien. Ceux qui souffrent dans la maladie. Ceux qui ont des soucis. Parfois avec raison ou sans qu'on comprenne pourquoi. Donne consolation, force et aide comme toi seul tu sais connaître. Sois avec nous pendant ces moments. Permet que nous n'entendions pas la voix d'un homme mais... Ta voix. À travers ton esprit saint. Nous pensons à nos bien-aimés de l'au-delà qui participent et qui partagent ces moments avec nous. Soit avec ceux qui sont éloignés. De l'hôtel de grâce. Malgré cela permet une proximité l'un avec l'autre. Et montre-nous comment nous pouvons aussi les aider à recevoir la, le pain qui vient de toi. Donc, plus c'est mieux que nous pouvons mettre en parole. Nous voulons être un avec notre apôtre que ces prières nous couvrent. Ce pays et ton peuple ici, je te demande cela au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Mes Amen. bien-aimés en Christ, chers frères et sœurs, nous sommes heureux de pouvoir partager Partager ces quelques moments ensemble. De partager aussi une parole. Qui, qui, nous... qui nous vient de Jean onzième chapitre le verset 25. Jésus lui dit. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même qu'il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Croit tout cela. Yes, nous vous invitons à prendre place et nous demandons une petite strophe de la chorale. Tout Chers frères, chers sœurs, chers invités qui se joignent à nous. De loin et de près, nous vous souhaitons tout, tout ton cordial bienvenue. Heureux d'être ensemble pour ces quelques moments. Et nous, nous souhaitons recevoir à nouveau vie et force. en dépit de kilomètres ou de distance qui nous sépare. Que nous puissions sentir ressentir l'amour de notre Père, c'est l'unité. Ce n'est qu'à travers lui que nous puissions rester ensemble, malgré cette séparation terrestre. Semaine passée, nous avons fêté ensemble la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre texte biblique nous donne les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il a prononcé tout juste avant d'effectuer la résurrection terrestre de Lazare. Il était en chemin vers Bethany, il a rencontré Marthe Akutani Marthe, qui a partagé les tristes nouvelles, qui disait Si Seigneur, tu étais là, cela n'allait pas arriver. C'est là où nous avons ces paroles maintenant de notre Seigneur Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Nazali bomoi pe Nazali li Je ne sais pas avec quelle qualité de voix. Nayebite na lo lengeni nini ya La Bible ne nous dit pas si la prononcer ça de façon très forte parce que c'est une grande phrase, une grande prononciation. Biblia esolobate alobakango na bokasi to na kimya po desali maloba ya bokasi mingi ya ntina penza. Et on peut avoir tendance à croire qu'il a dit ça avec une autre voix consolante. Mais en prenant Marthe pour dire ⁇ Je suis résurrection et vie ⁇ Quelques versets après, dans le verset 35, c'est marqué que Jésus pleura. Il était fortement touché par ce qu'il venait de vivre et d'entendre. Pourquoi il pleurait oh, On dit que les Juifs euh, disaient, voilà combien il a aimé son ami Lazare. La Bible ne précise pas, on aurait de mal à comprendre parce que Jésus savait en quelques moments Lazare allait être ressuscité de la mort. il a même dit avant que cela ne se passe, merci, cher Père Céleste, pour ce que tu fais. Oui, ses pleurs pouvaient être parce qu'il a perdu un ami, il y avait cette séparation. C'est pas... la spéculation, ça pouvait être aussi par frustration de l'emprise de la mort. L'efficacité la... de pêcher dans le monde et comment ça fait une séparation. Une frustration, une tristesse, nous ne savons pas. Seulement il n'est pas resté en pleurs. Mais En peu de temps, il est allé Allons-y au tombeau. Il a accompli quelque chose de merveilleux. Il a ressuscité Lazare de sa vie. Terrestre. Il n'a pas donné à Lazare la vie éternelle, il a donné seulement la vie terrestre. Donc a Pourquoi Parce qu'il avait la capacité, c'est pour démontrer son autorité, sa puissance en tant que fils de Dieu. Tout commence avec, je suis. Ce pas une formulation. Par chance, Jésus utilisait cela ailleurs. Ailleurs, en Jean il disait, je suis le... Pain de vie. En Jean 8, il a dit je suis la lumière du monde. Ailleurs, il a dit je suis le bon berger ce n'est pas une formulation par hasard il a repris la formulation que nous lisons déjà en exode 3ème chapitre Au coup du créateur nous avons écouté je suis celui qui suis et cela montre la connexion qu'il y avait avec Dieu le Père. Cette même autorité, cette même puissance, lui l'avait, il l'a il démontré par ressusciter. Bokasi l'a démontré mais ce n'était pas la fin de plan de son, sa vie. Plus tard, il est allé faire d'autres choses. Il lui-même s'est ressuscité. Ce que nous avons fêté dimanche passé. Assez rapidement, les gens se sont mis en doute. Déjà autant de, de premiers chrétiens. Premier chrétien. Et nous pouvons lire en 1 Corinthiens 15. Comment l'apôtre Paul s'est mis à maintenant mettre en garde ceux qui ont mis en question. Cette, cette résurrection. Dans chapitre 15, Paul a dit qu'il n'y a pas d'éclatement de la résurrection de la Déjà à cette époque, il mettait en doute la résurrection de Christ ou la résurrection de mort. Déjà, il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas d'éclatement la mort. Il y a des gens qui ont dit a Bakufi. d'éclatement Et Paul soulignait pour dire, attention, pourquoi vous mettez cela en cause Il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas d'éclatement de pourquoi ils l'ont fait Pourquoi déjà il y avait le doute qui entrait C'est-à-dire qu'il y avait déjà un certain temps qui séparait la résurrection de Christ, avec là où Paul a écrit la lettre. Il y a certains de ces témoins originaux qui commençaient à mourir. À ce moment, l'histoire des gens nous apprend qu'il y avait la naissance des autres doctrines, des autres églises qui n'étaient pas forcément d'accord avec l'église de Jérusalem. Les différentes raisons les gens mettaient déjà, en doute et Paul au début de Corinthiens 15 mon les témoignages de ceux qui l'ont vu et il voulait souligner combien il était maintenant dérangé par les faux témoignages qui existaient qui naissaient de gauche à droite. Au moment où Christ est ressuscité, on a vécu toute une transformation. On pouvait se demander qu'est-ce qui était à l'origine de cette transformation. Nous connaissons ceux au début qui étaient peureux, effrayés, maintenant chassés de tout vent et voie. Hier, les disciples fouillés. Thomas doutait. Thomas Ils étaient dispersés. Et puis peu après, nous lisons que oh, quelque chose de fabuleux. Mais salami? Les deux Pierre et Jean. Mais, il y avait à nouveau le courage, il pouvait témoigner, parler en public. En acte 4. Et, et nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vécu. Est est vu. Vu. à cause de là, ils étaient jetés en prison. L'ange est venu. Est. Et directement, on lit en acte 5, ils se retrouvaient de... au, au temple. De... Dans Acte chapitre 5, les huissiers de commandant de temple sont venus vers le commandant. Mais vous direz, le type que vous avez emprisonné, à nouveau, il est de retour, ils enseignent dans le temple. Qu'est-ce qui donnait cette confiance et cette possibilité de témoigner? Mais parce qu'ils ont vu Ils ont témoigné de sa résurrection. Ils ont reçu l'Esprit Saint. Et cela leur a procuré la capacité de faire face à ceux qui devaient vivre. La persécution, la tribulation. Ceux qui devraient venir, même plus tard, devenir des, des martyrs. De devenir des martyrs. Ils ont pu vivre cette persécution à cause de leur foi et à cause de l'esprit qu'ils ont reçu. Et cela a fait toute une transformation. Ah, Chers frères et sœurs, nous vivons aussi la même chose. Notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et ceux qui délimitent ou définissent notre capacité de vivre la résurrection. Paul, il a souligné. On peut le lire dans le verset 19. Si c'est dans cette vie seulement... Que nous espérons en Christ. Nous sommes les plus malheureux. Vous les différenciez entre ceux qui croient en Jésus tout simplement pour avoir cette situation cette terrestre. Une solution à leur problème. Une, une meilleure situation il a dit si c'est seulement pour ça nous sommes malheureux nous n'aurons pas le salut c'est pas ça qui produit le salut nous, nous devrions croire à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et la résurrection de mort. en Dans l'Église chrétienne, en dehors, tout le monde dit que non, c'est pas possible cette résurrection. L'Église aya Christolibanda na yango, parce que belebazolo bété makamboko sekwa o yoko salamate. Ici et là on le met en doute. Et belekutu bazoto enrotembe. Même à l'intérieur, parfois des Églises chrétiennes. Kutoa na katiya ba tendance à avoir une transition pour dire oh c'était pas exactement comme ça ou c'était une résurrection symbolique tout, tout et c'est hautement dangereux à la fois pour l'église parce que cela signifie la fin de l'église et pour l'enfant de Dieu ou l'être humain ça signifierait pas de salut. Et on n'aurait pas cette capacité de faire face à, aux différentes tribulations et ce que nous vivons. Il veut réduire l'Église à seulement un enseignement moral. La façon de vivre, une doctrine, cela suivait des règles, ça suffit. Pour cela, vous n'avez pas besoin de l'Église apostolique ou d'une Église. Ça suffit, les règles, les façons de vivre, ça suffit mais nous comprenons pour avoir la vie éternelle. bomoyaseko. pour avoir cette force de la résurrection, il faut comprendre que, non, notre Seigneur Jésus est ressuscité. Le Seigneur, il a terminé cette intervention, cette phrase, envers Marthe, avec ces paroles, crois-tu en cela Et en ce matin, l'Esprit dit à nous, est-ce que tu en crois À la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu en crois sérieusement à son retour? Est-ce que tu en crois sérieusement et sincèrement à la résurrection de toi et de moi? Et c'est cela qui compte. Et par extension. Vous qui t'occupez bien d'un mécanisme aussi, qu'on peut demander, est-ce que vous croyez dans l'apostolat? Vous qui contournez, est-ce que Boson dit mais la mosse l'air abantoma? Dans ce que Jésus a dit, celui qui vous reçoit, il me reçoit. Namayo oyoyezolo baki oyakoyambabino ayambingai. Est-ce que vous croyez? Nous croyons vraiment dans l'Église néopostolique. Est-ce que Boson dit? Est-ce que Boson dit ma pensa l'Église abantoma ya sika? La nécessité et l'efficacité des sacrements. L'ikolo ya bokasi pentina pensa ya ba sacrement tezantu. Est-ce que nous croyons dans la parole que nous écoutons derrière l'autel? Est-ce que tout dit, a a plein de fautes. Le discours derrière l'hôtel des grâces, parfois nous bégayons. Nous faisons une erreur de texte biblique, nous disons une mauvaise parole. Est-ce que vous croyez dans la parole Est-ce que cela procure une bénédiction C'est ça qui est important. Oh, nous ne sommes pas parfaits. Et notre foi n'est pas toujours constante, sa chancelle, il faut pas avoir honte ou peur, c'est normal, Et nous avons un peu de doute, ici et là. C'est pour cela y a un bel exemple, en Marc 9 chapitre. Tout le papa voulait que Christ intervienne pour son enfant. Et il n'était pas sûr qu'il avait assez de, de force ou de foi. Azalaki, oh, te yeme, ki azalaki pebokasi il a dit oui je crois Aloubi, aide moi, secourez moi dans mon incrédulité avec cette attitude le Seigneur est là il répond il nous aidera nous n'avons pas peur nous n'allons pas tout simplement pleurer nous, peur, nous allons nous allons nous joindre à la lutte avec notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui libère à travers sa vie, sa résurrection. Nous, nous sommes heureux seulement de nous joindre à cette lutte, faire partir de cela. Et de pouvoir aussi en bénéficier, ça nous aide ça à traverser ces, ces moments. Amen. Amen. Nous ne sommes pas seuls ce matin. L'apôtre Wamba est venu se joindre à nous. Nous voulons l'inviter à l'hôtel des grâces. Le chorale peut préparer le chemin. Donc, Cet hôtel de grâce, chers frères et sœurs nous déposons notre gratitude envers le Seigneur. Il a bien voulu utiliser nous qui sommes pécheurs pour soutenir son œuvre de salut. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons la grâce d'être appelés par notre apôtre district à témoigner de la ferme conviction que Marthe en avait à ces questions. Marthe n'était pas seule, elle était aussi avec sa soeur Marie. Avant cette résurrection, Marie avait aussi sa façon euh, qu'elle occupait auprès de Jésus. Y yeah. même pour Marthe. Marie était là pour écouter la parole du Seigneur. Mais Marthe s'est donné beaucoup plus à la cuisine. Par là, nous voulons parler, euh, de la personne qui était de près et de loin. Aujourd'hui aussi avec la pandémie qui est en train de roger le monde entier, nous nous retrouvons auprès de un petit nombre pendant que les autres nous suivent par retransmission. Mais, mais nous voulons épingler juste ce qui y a eu auprès de Marthe. Parce que Marthe, Marthe était de, de loin, mais ces jours-là, sa foi était vraiment grande auprès du Seigneur. Elle n'avait pas encore vécu quelqu'un qui était mort, qui était ressuscité, mais lui a parlé de la résurrection. Les jours de la fin. Zoka a zala kinanu abika te ata mokolo mokomotoa kufa passe quoi? Mais zoka ne ya zala it kololo bela likamu. Oh ya bossé puis kakapora asuka. Et alors Marie qui était à tout près de Jésus, qui le suivait à tout moment, quand le Seigneur s'est approché auprès de lui. Il a dit, elle a dit, non, ça fait déjà quatre jours, elle est déjà, euh, elle sent déjà, il sent déjà, ce n'est pas important que vous fassiez quelque chose. C'était un grand miracle. Aujourd'hui aussi, le Seigneur est en train de, vous poser, de nous poser la question. Croyez-vous à la résurrection de tous ceux-là qui sont touchés à cette pandémie? Est-ce que vous dites la lissée qui oyo, maladie oyo et tout bango? « Si nous l'acceptons la, de tout cœur, le Seigneur fera quelque chose. » Comme il en a fait à Lazare, parce que la question n'était pas posée euh, directement à Lazare, mais la question était posée à Marthe. « Alors vous qui êtes touchés, soyez sensibles à cela. » Et veillez croire à la parole du Seigneur pour que vous-même, vous puissiez aussi triompher les jours de son retour. Maintenant, sa sœur Marie, Marie, qui suivait le Seigneur de près, et comme nous, elle est comme nous qui sommes ici, qui suivons le Seigneur à travers l'apostolat. Oui, Notre apôtre district a parlé ici, le Seigneur n'a pas seulement dit qu'il est le, les, la résurrection. Oui, mais il est aussi la lumière. Mais Mais la question nous est posée maintenant, nous qui sommes enfants dédiés. Croyons-nous que les seigneurs travaillent même dans l'au-delà, même les hommes qui sont dans l'au-delà aussi bénéficie de l'œuvre de rédemption ici sur terre. Croyons-nous aussi que la promesse du Seigneur qui a parlé en Matthieu chapitre 28 verset 18 à 20 des mères d'actualité jusqu'à présent est-ce que tes Limete limitées et la cas au yonkolo yezo Matayo pensé qui nakatia mokane amatayo mokapoya tu na muambi ezali le sous surantina moyalelo il a promis à ceux là qui vont accepter l'œuvre du seigneur d'être dans euh, de, de respecter de, de, de demeurer jusqu'à son retour maintenant nous pouvons nous poser qu'est-ce que c'est la foi c'est intitulé dans l'épître des hébreux chapitre 11 verset premier qui dit est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de ce qu'on n'a pas encore touché. Aujourd'hui, les promesses du Seigneur demeurent d'actualité. Il viendra, peu importe le moment que ce soit dans les turbulences comme nous en avons aujourd'hui. La question vous est posée, mais posée encore. Sommes-nous d'accord de répondre oui à son retour Si nous le disons de tout cœur et nous le faisons avec foi, le Seigneur nous aidera à triompher les jours de son retour. Notre apôtre nous a parlé aussi des problèmes qui, qui se sont passés auprès de l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul, là aussi, dans acte chapitre 15 du premier verset jusqu'à 12 verset il s'est bité aussi à une discussion intense Et qui était provoqué par des nouveaux convertis qui tenait à tout prix que euh, on ne peut pas être accepté par Dieu si on n'est pas circoncis. Et cette discussion-là a été vraiment très capitale jusqu'à ce que... Euh, ces groupes là s'est avancé jusqu'à Jérusalem arrivé là-bas et l'apôtre l'apôtre Pierre a conclu dans les douzièmes verset. pour dire nous sommes soutenus par la grâce et, et euh, nous avons la foi par la grâce du Seigneur que ce soit nous les circoncis et les non circoncis. Aujourd'hui, l'apostolat est dans l'œuvre pour que nous puissions comprendre que l'œuvre des saluts appelle tout le monde. Que ce soit ceux qui sont dans la foi où ceux qui sont un peu loin laisse que vous puissiez accepter cette grâce qui vous est donnée en ces moments de turbulence au nom de notre Seigneur Jésus Christ. amen amen bien aimé en Christ, chers invités, Si l'enfant est à l'école, Il doit placer sa confiance dans le professeur, l'enseignant. Et sengeli a tia motemana na moye puisi naie. Si la confiance, soki l'ikia. Alors là, il se met à travailler. Les deux, Les deux choses ensemble permettra qu'il peut réussir. S'il si, manque cette confiance, il ne va pas s'y mettre pour étudier. Nous voulons maintenir notre confiance dans la résurrection. Mais nous mettre aussi à l'œuvre pour cette transformation. Je Je afin que puissions s'accaparer avec la grâce de notre Père Céleste la vie éternelle. Les moments que nous vivons ici bas, parfois difficiles, sont passants. Nous voulons utiliser. Ces moments efficacement. Nous voulons préparer aussi notre cœur pour le pardon de pêche Dans plusieurs villes du monde, il y a, inclus, à Kinshasa, il y a ce qu'on appelle des zones d'isolement. Des zones de confinement. L'autorité a proclamé, vous ne pouvez pas sortir sans autorisation. Et nous respectons cela. Tout comme nous voulons respecter tous les consignes. L'autorité peut octroyer la capacité de sortir de cette zone de confinement et si vous êtes autorisé à sortir vous possédez ce qu'il faut So qui yo bima, ke, mikanda so Ça ne suffit pas maintenant. Et singeli, et coqueter, ce so qui est abominable. Il faut se mettre sur la route, dans et. sa voiture, dans sa bicyclette, à pied. Maintenant, essayer de franchir. Si maux, qu'on zo mikan da? Si qu'les singelos zo motu ya qu'on zo moto kanayo, ya qu'on zo vélo kanayo. Tous les ya côté makolo, pour y teubimer, si ko n'ingokin même avec cette autorisation, il y a des barrières. Nous allons trouver ceux qui sont là pour vérifier. Les autres qui sont là pour prendre la température. On vous demanderait même de sortir de votre véhicule et laver les mains. Et si vous refusez à faire tout cela, vous allez être bloqué. Même avec l'autorisation. Oh c'est seulement pour donner un exemple, nous savons que le péché nous sépare de Dieu. Et avec nos péchés, impossible d'avoir communion avec Dieu. Il a donné à l'apostolat la capacité de prononcer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ le pardon de péché. Nous pouvons écouter cette parole de reconnaître qu'ils ont la capacité l'autorité de, de le dire mais il faut que nous nous mettons dans notre véhicule maintenant ça veut dire il faut que nous regrettions nos péchés il faut que nous descendons de notre véhicule nous réfléchissons sur ce que nous avons fait nous ayons la, la ferme conviction de ne plus pécher que nous pardonnions les autres ce sont des barrières qui peuvent empêcher que nous ne soyons pas en connexion éternelle avec Dieu l'autorité peut être bel et bien là et sans que nous nous y mettions le pardon que nous écoutons n'aurait aucune efficacité si maintenant nous voulons regretter nous voulons réfléchir nous voulons penser à ce que nous avons fait reconnaître notre mal pardonner les autres prononcer notre conviction Seigneur je veux rester propre. En faisant cela, le pardon que nous allons vivre aurait sa pleine efficacité. Nous allons préparer davantage notre cœur. Avec une cantique de repentance. Thank <laughs> you.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 À nouveau par ton amour, par le sacrifice de ton fils. Nous sommes libres. Ceux qui pesaient lourdes. qui Ceux qui nous faisaient honte. sont Et Nous nous trouvons comme une épouse. Apprêté avec une belle robe. Devant le sauveur de notre âme, nous en sommes reconnaissants. Pour ce sacrifice, cette parole de pardon et cette grâce. Pour la paix que tu nous donnes aussi. Bénis ton peuple. Aide tes serviteurs, tes servantes. A nouveau tu vois leurs soucis mais notre désir de servir. De faire quelque chose pour ton œuvre, d'abréger le temps. Ce n'est que toi qui peux le faire. Et nous voulons être des outils dans ta main. Aide tout un chacun. Sois avec nos enfants et notre jeunesse qui reste ferme. Il développe des racines fortement enracinées né dans l'œuvre. Colissa misisa o elona mimakasi Les vents et les vagues de ce monde ne peuvent pas les éteindre. Mi pepe pembonge ya mokolo ya mokidi oyeko pikola ya ngote. Serviteur et servante. Ba salina mibali. Nos vieux ceux qui nous soignent notre corps terrestre, ceux qui sont en position de décider de faire des mesures, qu'ils reçoivent ta sagesse. Ton appui, ton aide, afin que nous puissions sortir de ces problèmes afin que nous puissions vivre en paix et nous préparer pour le retour de ton fils. Donne plus et mieux que nous pouvons mettre en parole, nous te demandons cela au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen, Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ. Pour ceux qui avaient l'occasion, on a pu vivre ensemble le service divin. Dimanche passé, Pâques, avec notre rapport de Patriarche. Vous avez écouté constaté qu'il n'a pas célébré la Sainte Seine. Il a expliqué cependant, l'un ou l'autre se demande pourquoi on ne peut pas, même dans notre foyer à la maison, s'il y a un frère de ministère. Partager la sainte scène. Nous avons écouté notre apôtre patriarche, même chez lui il ne le fait pas. Pourquoi Parce que c'est une mesure de protéger mais en solidarité et en amour avec nos familles, nos, nos, nos couples ou les individus qui n'ont pas cette capacité d'avoir un frère de ministère, la maison. Mais La décision a été prise de ne pas fêter la Nous suivons, parfois on comprend, parfois on ne comprend pas. Nous comprenons tout simplement avec l'obéissance, la bénédiction nous nous réjouissons et nous attendons le moment où nous pouvons tous fêter ensemble. Nous avoir une prière finale maintenant pour clôturer ces moments ensemble. Prions. Chère Père Céleste, merci pour la parole, pour la grâce, tout ce que tu as fait, tu feras pour tes enfants. Chère Père Céleste, tu nous as mis sur cette voie, nous ne voulons pas la quitter. Conduis ton peuple, à travers ton esprit, en unité avec notre apôtre patriarche. Cher Père, cela soit nouveau à ceux qui sont malades, ceux qui ont peur, calme aussi les craintes. Aide de ta façon comme tu veux. Surtout que nous puissions nous préparer pour le retour de ton Fils. Que tu nous gardes en unité jusqu'à là bénis les offrandes de ton peuple. Physiquement, c'est difficile que nous mm. mettons nos offrandes. Mais tu vois les sacrifices et tout l'amour démontré. Que ta bénédiction reste là-dessus. Pour voir aux besoins quotidiens de, de tes enfants. Nous te demandons cela au nom de ton fils Jésus. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, l'amour la, de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Et on se réjouit de, de se revoir prochainement. Si Dieu permet, mercredi prochain, un autre service A bientôt.